Bonjour, je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis nouveau professeur de philosophie. Hier soir, il s'est passé quelque chose d'intéressant chez moi. Je ne fais pas grand-chose le soir, j'attends, j'attends, je ne sais pas exactement ce que j'attends. Mais j'attends, il y a quelque chose comme ça, d'une attente que je n'arrive pas à définir. Et puis d'un seul coup, l'écran s'est allumé. Voilà, Derrière le grillage, il y avait des petits oiseaux. Et le, dans l'écran entre les grillages et les petits oiseaux est apparu un message extraordinaire. La télévision locale vous propose de participer demain à un débat, enfin pas un débat, il n'y a pas bien d'en une rencontre concernant vos activités extrascolaires avec Jean-Louis XXIII. Ouais, c'est extraordinaire, je, je vois, ça, ça, va, ça va être formidable, ça va être formidable, voilà, je vais. voilà, voilà. là, là j'y suis, c'est la télévision locale, je tape, bonjour, je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis nouveau professeur de philosophie. Euh, je venais pour l'entretien au sujet de la relation extrascolaire que j'entretiendrai avec Jean-Louis 23. En fait, j'entretiens une relation extrascolaire avec Jean-Louis 23. Je peux pas le nier, on prend des cafés, on est allé au cinéma ensemble, Voilà. Mais, et puis d'autres événements, dont je n'ai pas envie de parler, qui sont entre nous, mais qui, qui sont de l'ordre de ma vie privée et qui ne concernent ni le rectorat, ni l'activité extrascolaire. Et donc voilà, j'ai vu, c'était cet essai extraordinaire. J'ai été entouré par un mur de caméra, tout le monde m'a écouté, il y j'étais maquillé le point moteur ça tourne dix fois et puis et puis j'ai commencé à dire bah voilà l'activité extra scolaire ça veut dire quoi une activité extra scolaire ça veut dire quoi extra et -ex que ça veut dire quoi scolaire ça ça n'a pas de sens bon on a une activité une activité c'est pas dé déterminé par un cadre ou par quelque chose de scolaire ou par l'extra un c'est une, une activité et donc ce que j'ai fait j'en jean eu 23 bah là j'ai un petit peu parlé ils ont rigolé il y avait type un genre jean, -Jean la très sympa qui a servi du café qui a fait une petite plaisanterie sexiste à l'égard de la journaliste qui m'a t'avoué qui m'est drôle tout le monde ah ah Très drôle, la plaisanterie du mec de Sciences Po, voilà, le mec de Sciences Po en a rajouté, on est tout au là, on n'est pas cynique, on parle juste comme ça d'une extra scolaire c'est amusant, ça va distraire les gens, c'est intéressant, enfin l'éducation nationale, il y a des activités extrascolaires qui ne sont pas que les matchs de foot ou le, de belle de foot aux poubelles. Ah Très drôle, ça change. Bon, il y a des profs qui sortent de temps en temps avec ils sortent en toute amitié et en toute honneur. Le type de, de Sciences Po, il n'a pas voulu se mouiller, il n'a pas voulu être accusé de diffamation et tout. Voilà. Donc c'était vachement bien. Mais là, maintenant, maintenant, je ne sais pas, je sais pas. Parce qu'emporté par leur, leur machin, j'ai commencé à dire, effectivement, c'était une erreur, que la fille qui avait épifflé jean luc 23, en fait, elle est partie dans un, dans un camp terroriste. J'ai pas dit le mot islamiste, j'ai pas dit le mot islamiste, ça je ne l'ai pas dit. Et j'ai dit, je continue à lui écrire à cette fille. Et je lui écrirai, pourquoi je lui écrirai pas C'est pas parce qu'elle est partie dans un camp qu que, que, que je dois la rejeter. Pourquoi est-ce que la pourquoi je devrais la rejeter Vous, bon, votre histoire, quand il y a un problème, vous excluez, vous bombardez, mais bombardez, exclure. Est-ce que c'est une solution de bombarder et d'exclure Ça fait quoi Les gens exclu sont exclus, les gens ils sont bombardés, le problème n'est pas résolu. Donc moi je préfère continuer à parler, voilà. cette espèce d'espace de parole, c'est ça l'intérêt. Voilà, donc j'ai demandé à cette fille qui est partie dans, le, dans un camp de, de, de terroristes, si elle avait chaud, si elle avait faim, si elle pouvait passer de, de vacances, si elle pouvait aller à la plage. Voilà, je lui ai parlé de Dieu aussi, qu est-ce est est qu'un Dieu peut être multiple Est-ce qu'un Dieu peut être autogéré Est-ce que la, la, la filiale terroriste, c'est pas en fait une filiale avec un grand chef qui s'en met plein les poches au Qatar et puis des autres qui marchent pour lui un peu comme les trafics de drogue, quoi un mec qui commande des autres copains etc bon avec des circulaires circulaires les mêmes les mêmes genres de circulaires les circulaires il y en a partout que ce soit l'éducation nationale partout il y a des circulaires ça circule circulaires rien à voir mais le problème c'est que comme j'ai parlé de ça maintenant je sais pas à ce qu'ils vont le diffuser ces si soirs puis j'ai aussi dit que j'avais fait venir chez moi trois femmes qui avaient le voile on a pris le thé on a bavassé, mais j'ai peur qu'ils diffusent ça parce que s'ils si diffusent ça qu'est-ce qui va se passer j'ai pas peur d'être viré ça je m'en fous mais mais j'ai peur, j'ai peur parce que, parce que j'ai peur, je sais pas, mais j'ai peur. Voilà, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur.